Cher moi du futur, c'est un thème vaste, il y a beaucoup de choses à dire et j'ai très peu de temps, je ne sais pas comment m'y prendre. Cher moi du futur, peu importe l'âge que tu as, la ville dans laquelle tu habites, la personne avec qui tu vis, tu n'es et restes qu'un sombre crétin avide, égoïste, sans cœur. Cher moi du futur, peu importe le nulle part où tu vis, la non-existence de ton être, tu es quelqu'un qui sait aimer, quelqu'un qui sait lire, quelqu'un qui joue de la musique, quelqu'un qui a des passions, et j'espère que c'est là-dedans que tu progresseras. Je ne veux pas m'égarer sur des chemins qui ne sont pas les miens. Je veux être au-delà de des simples faits, du bien et du mal. Je demande simplement à aimer et à être aimé. Je ne veux pas réussir ma vie, parce que rater sa vie est un droit inaliénable. Tu vois, si on dit que réussir sa vie, c'est être en couple avec une personne du sexe opposé, avoir des enfants, un travail qui nous a sujetti du lundi 7 h au vendredi 19 des vacances misérables qui nous font refléter la liberté. Alors dans ce cas-là, je ne veux pas réussir ma vie et je ne veux pas que tu réussisses ta vie. En plus, c'est totalement inutile. Sors à ta vie, couche avec qui tu veux. Trouve-toi un copain, reste cinq minutes avec. Si vous vous entendez, vous, vous entendez Si vous ne vous entendez pas, bah vous ne vous entendez pas. Et puis tu papillonnes, et puis tu lis, tu... Parle aux gens, tu restes dans ta bulle et tu fais du nouveau roman et tu restes dans ce petit paradis sur terre que tu t'auras créé et qui n'appartient qu'à toi, rien qu'à toi. Chez moi du futur, il y aurait des questions que je voudrais te poser, des réponses qui pourraient m'éclairer. Je n'en ai pas besoin. Parce que de toute façon, je vais le vivre. Pas besoin de savoir quel métier je ferai dans dix ans. La vie me portera à là où elle me portera. Et puis, je trouverai toujours des gens avec qui attendre la prochaine vague, des fois qu'elle nous emporterait vers un état plus doux. Cher moi du futur, je te hais comme je t'aime. Je t'apprécie comme je te méprise. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas envie d'être toi. Ce n'est pas tant moi qui devrais te poser des questions et toi qui devrais y répondre. Je pense que j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Parce que contrairement à toi, je vis dans le présent, et toi tu es dans mon futur. Mais quand ce futur sera ton présent, je serai loin derrière, je serai le passé. chez moi du futur, dès l'instant où ma voix aura fini de résonner, je ne serai plus qu'un souvenir. Et j'ai envie de m'effacer. J'ai envie de disparaître dans la brume. Cher moi du futur, tu restes une énigme pour moi. Tu es tellement différent. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de connaître cette différence. Mais au fond, on reste la même personne, c'est paradoxal. Comment quelqu'un qui est moi peut être aussi différent moi je sais que je peux te faire confiance.